Bonjour à toi, chers spectateurs, et bienvenue dans l'Ombre des Salles Obscures, l'émission où je vous raconte des petites anecdotes sur l'envers du décor des salles de cinéma et sur comment se passent les avant-premières. Parce que bon, j'imagine qu'une avant-première classique, vous voyez à peu près comment ça se passe, il n'y a pas vraiment de gros changements par rapport à d'habitude, on prépare juste ce qu'on appelle une playlist avec juste des bandes annonces, et puis vous avez le film directement. Ça, c'est vraiment pas bien compliqué. Non, là, je vais vous raconter comment ça se passe la préparation d'une avant-première équipe. Parce qu'une avant-première équipe, c'est pas pareil. Une avant-première équipe y a clairement un petit stress supplémentaire qui va se rajouter à l'ensemble de la projection parce qu'on sait très bien qu'à la fin du film, il va y avoir potentiellement une partie de l'équipe qui va arriver. Donc, il faut faire en sorte que la séance se passe très bien. Alors, ce que je vais vous expliquer est une généralité parce que ça varie. Hein. En gros, il y a des avant-premières où parfois on a un distributeur qui vient un petit peu en avance pour vérifier que le film passe bien, pour s'occuper du volume dans la salle, etc. Donc là, ce que je vais vous parler, c'est vraiment... Comment ça se passe dans la majorité des cas En gros, dans la majorité des cas, une avant-première équipe, la salle, on fait en sorte qu'elle soit libre le plus de temps possible avant la projection pour que, de un, le projectionniste puisse s'occuper de refaire des tests si nécessaire, revérifier le générique, revérifier le volume, le rallumage des lumières, etc. Et la plupart du temps aussi pour que les gens puissent venir s'installer le plus tôt possible parce que la plupart des avant-premières, je ne vais pas vous inventer quelque chose que vous ignorez. Les gens qui viennent, ok, ils viennent pour voir un film, mais ils viennent aussi pour voir les personnes qui, à la fin de la séance, vont venir faire le débat. Donc les trois quarts, ils veulent être assis un petit peu en avance pour être garantis d'avoir une bonne place, pour à la fois bien voir le film, mais également bien voir les personnes à la fin de la projection. Donc généralement, la salle donc, est libre très tôt. Nous, en tant que projectionnistes, notre objectif, c'est donc, comme je l'évoquais, de tester le film, au cas où on ne l'aurait pas fait, sinon de le retester pour vérifier que le volume sonore est bon. Ensuite, s'il y a une installe telle qu'elle, de vérifier si les micros fonctionnent bien, que ce soit des micros sans fil, que ce soit des micros filaires, que ce soit carrément des HF, il faut vérifier que les micros fonctionnent bien. Parce que vous vous doutez bien que si jamais il y a un couac au moment du débat, on ne va pas incomber ce problème à la technique de manière générale, on va plutôt dire que c'est la faute du projectionniste qui n'a pas vérifié les volumes et qui fait un peu n'importe quoi. Donc à partir de là, euh, voilà, il faut croiser les doigts pour que ça fonctionne bien. C'est déjà arrivé que j'ai des gros couacs, genre des gens qui tiennent mal leur micro et qui du coup brouillent le signal. Les micros ne fonctionnent pas. On dit à la fin que c'est de la faute de la technique, alors que finalement, si on réfléchit un petit peu, c'est sûr que cacher l'émetteur en fait, du micro, ça empêche le micro de parfaitement fonctionner. Bref, c'est un autre débat. Donc, ça se passe comme ça, les gens s'installent et nous en cabine, on lance pas directement le film comme souvent à l'heure prévue. Je doute si vous avez déjà fait une avant-première équipe, que vous ayez eu le film qui soit annoncé à 20h et qui démarre à 20h. Généralement, on annonce le film à 20h, puis on attend un petit peu, parce que généralement, il faut se caler avec le distributeur et avec l'équipe du film qui soit sont en train d'arriver, soit sont calés quelque part, et comme ça, vont pouvoir se chronométrer par rapport à la durée du film pour, j'en sais rien, manger, euh, aller se caler à l'hôtel ou se reposer. Donc généralement le film commence 10 petites minutes plus tard, on lance le film, la projection se passe normalement, là pendant la projection généralement il n'y a pas de souci, hein. à moins que ça soit une projection un peu particulière comme c'était le cas pour Ready Player One, mais sinon la grande majorité du temps on lance le film et nous en cabine on est tranquille, on va juste vérifier volume sonore au début et on attend la fin de la projection. Et à la fin de la projection, l'objectif c'est donc de se caler avec l'équipe du film qui revient, généralement qui demande si tout s'est bien passé, qui glisse la tête dans la salle pour revérifier que le volume sonore est bon, même si généralement les trois quarts du temps c'est sûr c'est bon. Ah petit détail, généralement aux avant-premières on nous demande de mettre le son beaucoup plus fort parce que les auteurs des films veulent avoir le son de leur film dans l'environnement le plus optimal. Donc généralement ils veulent qu'on augmente un petit peu plus pour, comme quand eux, en fait, le test chez eux. Ou si ce n'est pas chez eux, dans la salle de montage. Dans la salle de montage, généralement, le son est vraiment fort pour qu'ils puissent entendre tous les détails. Donc, généralement, vous étonnez pas si aux avant-premières, les films sont beaucoup plus forts. C'est normal. C'est parce que les équipes de films le demandent. Donc, ils font ça. Et en fait, l'objectif ensuite, c'est de se caler avec eux sur quand est-ce qu'on rallume la lumière. Est-ce qu'on rallume la lumière au début du générique Est-ce qu'on rallume la lumière un petit peu plus tard dans le générique ou carrément à la fin Il y a très peu de réalisateurs, de réalisatrices ou d'acteurs qui aujourd'hui nous demandent de rallumer à la toute fin du générique. Généralement, ils demandent un petit peu avant parce qu'ils ont peur que les gens commencent à se barrer au début du générique. Ce qui arrive, à hein, mine de rien. C'est vrai que j'ai beau dire que les... la plupart des armes première équipes, les gens viennent surtout pour les auteurs. Et en fait, il y en a qui viennent vraiment que pour le film et qui, à la fin du film, se barrent. Parce que leur objectif, ça n'est pas de rester pendant un débat qui ne les intéresse pas. C'était juste de voir le film. Donc, généralement, on nous demande quand même de rallumer la lumière un petit peu plus tôt. On bascule en micro, on vérifie que les micros fonctionnent bien. Et là, au petit bonheur la chance, croisons les doigts pour qu'il n'y ait pas de quoi qu'avec les micros, qu'il n'y ait pas de soucis. Parce que c'est difficile d'intervenir dans ce genre de moment-là sans trop se faire remarquer en cabine. Parce que vous imaginez bien que s'il y a un problème avec les micros, technicien, faut il faut qu'il descende. Faut il faut qu'il ait eu niveau du micro, faut il faut qu'il vérifie soit que les piles sont bonnes, soit que le volume est bien mis. Et généralement, ce n'est pas la discrétion incarnée. Vous savez, parce qu'on nous voit à 10 km dans notre costume, soit d'agent, soit de technicien, on nous voit bien comme il faut. Donc voilà, et puis bah, une fois que le débat est terminé, on s'occupe de vérifier que les micros sont bien débranchés, on range tout, on éteint la salle, et basta. C'est... Comment se passe la grande majorité des en premières Il y a eu des en première équipe où on a carrément eu les équipes de films qui viennent un petit peu en amont pour se poser dans la salle, on leur lance le film, on vérifie le volume sonore avec eux, quasi au millimètre près, comme ça tout est bien calé avec eux, ou d'autres petits détails comme ça. Mais la grande majorité des en première équipe, c'est comme ça que ça se passe. Voilà, j'espère que cette petite anecdote vous aura plu. Et d'ici là, n'oubliez pas ce que je vous dis, dans les salles obscures, il y a des gens qui font en sorte que vos séances soient sûres.